<rire> C'est gentil à Suzanne de nous avoir invités à être installés sur YouTube, hein Luigi J'espère que je vais pouvoir publier ma première vidéo. Luigi, regarde C'est l'Union Européenne qui nous écrit « Cher pléro plompeur » Les députés et moi sommes les maîtres du royaume de YouTube. J'ai invité Suzanne à rester dans un de mes sept hôtels d'Europe, pour toujours Je parie que vous ne pourrez jamais la retrouver. Il faut qu'on retrouve Suzanne Et vous, vous devez nous aider Et si vous ne comprenez rien du tout sur cette vidéo et ce qu'il faut faire pour nous aider, il suffit de lire la description. PD Luigi